Salut tout le monde, on se retrouve donc sur l'épisode 26 de Oldium, oui ça fait deux mois exactement par rapport à l'épisode 25 que j'étais pas revenu sur le jeu, je vous l'avais dit, en dehors des autres let's play ou de la chaîne Twitch où je présente aussi des découvertes et autres, euh, je vous avais dit qu'il me manquait énormément de minerais dans l'épisode 25, mais je vous mettrai à la fin de la vidéo euh, le let's play complet, donc dans l'épisode 25, on a vu la quête de Stan qui nous demandait de réparer des turbines machines. Si on va dans l'inventaire et d'enquête, ici on a localisé les turbines machines et les réparer. Il y en a 6 au total, 2 qui sont à Kobe, 2 à Betrayal et 2 à Skull Island. Donc pour les poils les réparer, chacune, une turbine machine nous demande 10 aluminium plates, 10 steel plates. 10 titanium plates et 50 screws. Les screws, c'est les vis Donc, pas la plaque d'alu, etc. Donc, ce qui veut dire, si on calcule, vu qu'il y en a deux par île, on a trois îles où il faut aller les réparer, c'est qu'il vous faut 60 aluminium plates, 60 steel plates, 60 titanium plates et 300 screws pour pouvoir réparer toutes les turbines machines qui sont sur les trois îles. Donc, Kobe, Betrayal et Skull. Si on regarde sur la map donc vous en avez deux ici à réparer deux à Betrayal et deux à Skullisland donc dans la logique, euh, j'ai tout de préparé hein, j'ai passé énormément de temps en live à miner, à les casser du caillou pour pouvoir avoir l'alu, etc parce qu'alors c'était infernal donc c'est pour ça que j'ai pris autant de temps aussi j'ai eu énormément euh, en live euh, je suis restée des après-midi réels complètes rien qu'à casser du caillou donc je peux vous dire qu'il faut énormément de ressources donc je pense que dans la logique, on va, on va partir sur Kobe Island. Parce que c'est plus près, vu que notre base est ici, plutôt que faire le tour et aller à Skull pour après revenir comme ça. Je pense que le plus logique, ce serait d'aller à Kobe Island. Donc, on casse notre lit ici. On a dans notre inventaire des lits pour les trois îles ici, puisqu'il faudra casser à chaque fois le lit, hein, vous le savez. Sinon, ben, vous allez repop. Euh, admettons que vous allez à, à Kobe Island. Vous ne détruisez pas. Votre lit ici, hein, je vous le répète à chaque fois, mais je vous le redis une nouvelle fois. Euh, si vous ne détruisez pas euh, votre lit qui est dans votre base, c'est-à-dire moi, vous le voyez ici à gauche, et que je pars comme ça, euh, si je pose un, un autre lit à Kobe Island, le problème, c'est que je pourrais repop n'importe où. Donc, il faut surtout détruire le lit de la base. Et quand on arrivera à Kobe, on pose un lit. Quand on a fini de réparer les turbines à Kobe, on détruit le lit et on pose un lit à Betrayal. Et encore ici, pareil, on détruira là pour aller à Ascule, euh, pour récupérer, pour réparer les turbines. Donc, il faudra poser un lit. Donc, il nous faut un, deux, trois lignes. Donc, on va déjà vérifier qu'on ait ça. Je crois que je les ai mis dans le bateau. Donc là, j'en ai un, je ne dis pas pourquoi, mais bon. Alors, euh, là, dans l'épisode 25, si je m'abuse, je posais la question de qu'est-ce que c'était ces turbines. En fait, on les trouve là. J'ai comme ça compris qu'est-ce que c'était. Euh, c'est ici, c'est les. Vous voyez, ces machines vertes, là, j'en ai pas. Moi, je, je pense que je ne l'ai pas faite. Hein. Dans ce style-là, en fait. Les turbines qu'on trouve dans toutes les villes, euh, où il n'y a rien à looter dessus, mais c'est ça qu'on doit réparer. Donc, on va y aller tout de suite. Euh, hop, je vais détruire mon lit. Et puis prend, je prendrai le bateau pour me rendre donc à Kobe. Et une fois que je serai à Kobe, je vous récupère. Donc on se met là. Et pour supprimer le lit, ben il suffit d'appuyer sur la touche sup. Voilà. Donc là, ici, normalement, là maintenant, il ne faut pas que je me fasse tuer. Sinon, ben, je repop nulle part. Voilà. Donc ça serait pas cool. Donc ça, par contre, je vais peut-être le laisser là. Bon là, je suis un peu... Je suis protégée, je suis dans ma base. Hein. Donc euh, voilà ça je vais le mettre là alors euh, autre chose voilà, voilà. vous voyez j'ai énormément euh, miné euh, en live pour refaire les stocks parce que je ne sais pas ce que va être la prochaine quête une fois qu'on aura fait ça mais déjà là il euh, y a du boulot puisqu'il faut faire trois îles donc ça risque d'être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude euh, mais on va aller faire ça tout de suite donc on va monter dans notre bateau on va vérifier qu'on a tout dans le coffre, alors ici on a bien les, les steel plates, donc 60, donc 10 pour euh, chaque turbine machine. Donc 60, là 50 et 10 ça fait 60, 60, 60 et les 300 crous. Et là j'ai deux lits donc j'en garde un sur moi pour quand je serai arrivé à Cubisland. Donc ce que je vous propose là, je dois avoir des steaks, euh, ouais, j'avais fait cuire des steaks, donc je vais les prendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement quand je suis arrivée à Kobe Island, histoire de ne pas faire le trajet en bateau avec vous, parce que vous le savez, c'est long. N'oubliez pas de vérifier aussi qu'au niveau de la gasoline, c'est bon. Donc là, j'ai plus que 37, donc je vais en remettre un petit peu. Voilà. De façon à ne pas tomber en panne avec votre bateau. Sinon, c'est la galère. Donc, je vous retrouve. Euh, hop, je vais enclencher les moteurs. On va passer en speed full. Hop, hop. Et je vous récupère à ce moment-là, dès que je suis arrivée à Kobe Island. Alors, map, je vais mettre un checkpoint pour m'y retrouver. Hop. Tu veux bien me le mettre là Voilà. Et puis, on se retrouve dès que je suis à Kobe Island. A tout de suite. Alors, je suis bien arrivée à Kobe Island. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre. Donc, il y en a deux. Donc, on va en prendre. Euh, on va prendre les 25 comme ça. On va prendre les 25. Oh non, on va prendre le chiffre exact, parce que je voudrais pas qu'il m'en qu prenne plus qu'il qu ne faut. Donc, hop, on va enlever 5. Hop, on va prendre les 20 comme ça. Ah, il m'a pas pris des 20. Hop, voilà. Hop, on va en prendre 20 comme ça. Donc, on va enlever 5. Mais pas 20, c'est 10. Ah non, il y en a 2. Hop. Hop. Ça, ici. Ici, pareil. Les contrôles, j'en enlève 5. Hop. Et il me faut 100 screws ou 50, je ne sais plus, on va regarder, 40, 50 screws, hein. donc pas plus parce que sinon, euh, hop, euh, et on va diviser par 2, celui-là je le mets là, donc il m'en faut... 100 puisqu'il y en a deux à réparer ok là on est bon par contre il va commencer à faire nuit ça c'est pas bon ils sont de plus en plus virulents les hunters donc euh... donc comme je vous l'avais dit sur chaque île vous avez besoin avoir besoin d'y aller euh, pour les nouveaux qui découvriraient le jeu sur chaque île faites vous une fondation vous pouvez vous amuser aussi à faire des super bases de partout hein, c'est pas un problème euh, le, le, le fait que vous puissiez repopper à cet endroit là c'est le lit donc euh, c'est la seule chose donc on va aller voir si on trouve ces fameuses turbines en espérant que euh, je ne me fasse pas tuer alors j'ai mangé quelques, je me suis fait quelques pizzas, hein, ce que j'appelle les pizzas euh, pour me remettre un petit peu de vie, hein, maintenant je suis à sur 166 de vie je m'étais fait quelques pizzas. Je pense que les, les repères-machines, elles sont situées plus au niveau des entrepôts ou des petits trucs comme ça à abandonner. On va rester sur nos gardes quand même, pas y aller comme des fous. On va regarder là. Il va falloir les trouver. C'est pour ça que ça risque de prendre un petit peu de temps. On va fouiller en même temps. Hein. Tout est bon à prendre des oeufs par exemple. J'ai rien besoin. Il fait nuit, hein. c'est pas le top euh, au niveau. Euh... Voilà, parce que vous voyez ma lampe, si je l'utilise, elle est bientôt HS. Il faudra aussi que je me penche à aller chercher le, le bout de sniper qui me manque. Euh, ça, je vais le prendre parce que bon, hop, voilà. Ici, il n'y a plus rien apparemment. Le bacon, on verra, je le prends, mais. Euh... Alors, il oh, y a un croco. Je pense pas que les turbines soient par là. Ah, oh, il m'a chopé par derrière. Mais non, mais non, mais non. Saleté. Hein. Oui, non. Ah, du fait que j'ai pas ma lampe, il m'a croqué, il m'a fait mal. Hein. Ben écoutez, ça n'a pas été une partie de plaisir de trouver les turbines. En fait, c'est très mal écrit sur la quête, c'est les wind turbines, c'est-à-dire les éoliennes qu'il faut réparer. Et comme vous pouvez le voir sur la mini-map que j'ai à droite, elles sont situées sur l'île complètement. Pas du tout, mais pas du tout dans la ville. Donc, ça n'a pas été une partie de plaisir. Vous voyez, les jours sont passés, hein, pas beaucoup, mais enfin... Voilà, j'ai tourné, j'ai viré, je ne comprenais pas. Euh, voilà, donc les turbines, les, les turbines c'est ça. Là, quand vous aurez la quête, hein, euh, Repair the Turbine, turbine à réparer, il y en a 6, ce sont en fait les éoliennes. Voilà, donc on va regarder ici. Donc, il faut qu'on en mette 10. Euh, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Enfin pareil ici. Ah mais j'ai mis que 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 you will regret. Allez, allez, allez, allez, allez, Je déjà morte hein, dans le jeu hein. Oula, j'ai eu très chaud. Le moment que je meurs, on va dire. Je suis déjà morte ouais, pendant que je testais hors vidéo pour, pour trouver cette turbine machine à la noix là. Et ben, je suis morte une fois. Dans celle là non, c'est celle là, je crois qu'on était. On va garder l'arme dans la main, je crois. On va recharger. Alors, on était là donc ça 10 Ça, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on met ça et la quête dit 500 screws je crois 50 screws 50 <coughs> Alors 50 screws euh, alors là j'en ai des ben, moitié moitié voilà hop euh, et 50 celle-là elle a été réparée hop là je vais mettre la lampe hop il n'y en a que deux ici hein, qui sont cassés donc 10 comme ça 10 comme ça 10 comme ça et les 50 secours. Ok. Normalement, à Kobe, c'est bon. On va vérifier quand même. Donc là, c'est réparé. Ça, là, il n'y a pas besoin. Ici, y a pas... on l'a réparé. On va looter. Alors, j'ai pris pas mal de loot, hein, en fouillant, en fouinant, hein, Mais je vous évite tout ça. Donc voilà, euh, sur Kobe, il faut sortir de la ville, en fait. Et se sont, envoyés des... Les éoliennes hein, qu'il faut réparer. Hein. Et non pas les turbines comme c'est marqué dans la quête. Hein. Euh, je pense qu'il a oublié de mettre les wind turbines. Ça aurait été plus simple. Mais écoutez, euh, on, je vais retourner au bateau. Tant bien que mal. Parce que vraiment, j'ai galéré à un point imaginable. C'est rare que je meure, mais là, ça a été très très chaud. Pour pouvoir les trouver déjà. Donc, on a trois îles à faire. Donc, on a réparé Kobe. On va partir. Je m'arrête en pleine nature, logique. Euh, on va partir. Donc, Kobe. On avait deux à Kobe à réparer. On a fait. On va partir sur Betrayal, je pense. Parce qu'on est là. Donc, on va aller sur Betrayal pour, euh, pour chercher les turbines. Et on se retrouve. Enfin, euh, les éoliennes, plutôt. Ça sera plus correct. Il euh, y a un coco par là. Euh, qui, d'ailleurs, euh, m'a fait pas mal de dégâts. Il <rire> n'y a pas que. Ils sont plusieurs. On dégage. Je m'embête pas avec ça. Je m'en vais vite au bateau. Et on va aller direction Betrayal. Il y a une vache, je vais lui tirer dessus. La Elle a rien fait. Hop. Alors on va les poser tout ce qu'on a loot parce que hop je mets là ça aussi l'essence hop j'en remets ici j'ai stocké un petit peu aussi alors euh, ça ça Plus de place pour stocker, c'est un petit peu ennuyeux cette affaire. Ça, on peut le jeter. Euh... Je n'ai plus de place. Ça, je jette le nid. Ça, je jette. Ça, je jette. Ça, je jette. Ça, je jette j'en ai profité en me baladant à refaire les stocks hein, parce que je suis sûr qu'ils vont me, me, me demander encore euh, des trucs que je n'aurais pas dans la base ok donc là on est bon et on, ben on va en profiter pour se remettre bien on va scrunch une viande et voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, je vais démonter le lit, bien entendu, et je vous retrouverai à ce moment-là dans, euh, dans la quête. Donc on va aller à Betrayal. Il y en a deux aussi à réparer. Si, si c'est la misère comme l'autre pour le trouver. Donc on va aller là, à Betrayal. D'autant plus que la ville est vraiment tout à fait en ouf. Donc, elles peuvent être n'importe où sur l'île. Euh, les éoliennes à réparer. Donc, je vous retrouve à Betrayal. On n'oublie pas de sortir le nid. Ici, c'est fait. Mais je pense qu'on devra revenir ici. Mais bon, vaut mieux casser le lit quand même. Sinon, on ne pourra pas le placer ailleurs. Et c'est un petit peu le souci. Parce que si on ne veut pas respawn ici et le, avoir le bateau à Betrayal, vaut mieux détruire le nid. Donc, super. Voilà, je remonte sur mon bateau. Et on se retrouve une fois que je suis euh, allé sur Betrayal. A tout de suite. On est bien donc sur Betrayal. Donc, comme je vous le disais, une plateforme sur chaque, sur chaque île, c'est le mieux. Posez votre lit dès que vous arrivez. Au moins, comme ça, si vous mourrez, vous êtes sûr de repop là, avec votre bateau, plutôt que repop n'importe où. Je vous le dirai, jamais assez. Donc là, pareil, va falloir chercher ces fameuses turbines. En essayant de pas mourir, bien sûr. Alors, sachant que la ville, ici au niveau de la map, <coughs> si on regarde, la ville est vraiment située tout à fait en haut. Donc, et je crois pas que ça va être un plaisir dingue, là. Parce que, de mémoire, il me semble que, que c'est là où on avait eu le plus de, de gardes agressifs, Sans compter, bien sûr. Les loups, les crocos, les ours. Oh, là. À la Matrix. Elle est à la Matrix. On se barre. Attention à la stamina. La barre violette, elle descend très vite. Si vous n'avez plus rien pour courir au moment où vous faites attaquer, c'est foutu. Alors. chercher des éoliennes. Je reste un petit peu avec vous là. <coughs> je, après, on fera la troisième île qu'on a à Et je pense qu'il va falloir revenir voir Stan à Kobe pour lui rendre la quête. Hein. Pourquoi pas Donc, casser les pieds jusqu'au bout. Voilà, je suis j'avais le flingue parce que, au niveau des, des, des animaux, plus on avance dans le jeu, plus ça se complique. Autant au point de vue des gardes euh, que euh, des animaux. J'ai canné ma stamina pour éviter de mourir. J'espère que j'arrive du bon côté de la ville. On essaie de me mettre en hauteur pour voir si je vois ces fameuses éoliennes. Pas l'air là. Ça a été un vrai calvaire, croyez-moi, de les trouver sur Kobe. Donc, je pense que là, il n'a pas fait cadeau non plus. Je vais mettre en hauteur. Je prends des risques, mais bon. Pas d'éolienne ici. Peut-être si je monte... Je pense pas qu'il les, euh, qu les ait mis en centre-ville, hein, mais bon. C'est ton jamais. Une vraie misère ces quêtes-là. Hein. Ça fait trois, quatre quêtes hein, comme je vous l'avais dit. C'est la misère totale. Ne pas mourir se complique. Hein. Oui, J'ai un point de vue nickel, mais euh, pas la queue d'une éolienne. Hein. Ils avaient mis plutôt en hauteur sur, sur Kobe. Ah, ici. Voilà. Yeah bon, Évidemment, en espérant qu'on n'ait pas un hunter qui se pointe. Alors ici, celle-là n'est pas à réparer. Cela est à réparer. Donc, je coupe en deux. Je coupe en deux et je coupe en deux et je coupe en deux. Alors, ici, ici, ici, c'est ici, ça là est réparé. Celle-ci, hop, hop, hop, réparé. Donc, ici, c'est fait. Non, on vérifie, mais ici, c'est fait. J'irai bien faire un petit tour en ville, histoire de refaire des stocks. Donc De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour. Je vais faire une quick save, déjà. Et euh, je vais faire, moi, de mon côté, un tour en ville pour looter des trucs. Et je vous récupère... Euh, bah, au moment où je repars en bateau pour aller, donc on a fait Kobe, on a, on a réparé les deux éoliennes de Kobe, on vient de réparer les deux de Betrayal, donc on, on ira sur Skull. Donc je vous retrouve au moment où, on, où je serai arrivé sur Skull Island. Voilà, comme ça, ça va me permettre de refaire des stocks pour la base. A tout de suite. Je suis bien arrivé à Skull Island. Si on regarde au niveau de la map, je suis bien à Skull Island. Alors là, j'avais fait. Euh, comme je vous disais, hein, une autre mini base un petit peu. Donc le but va être ici, pareil, de trouver les turbines machines. Autre chose que je regardais, c'est au niveau euh, de ma protection. Je suis en fibre. Hein. On a vu dans les épisodes pré précédents que se mettre l'armure et euh, les legs armors, ça euh, faisait des problèmes de trop. Qu est... Que le personnage est trop chaud, donc euh, à éviter. Même euh, sur l'île enneigée, il euh, y a le problème. C'est-à-dire que ben, ça dit qu'il a trop chaud, il a trop chaud, il a trop chaud. Ben, euh, je refais un petit stock de, de fibres Alors j'ai plus de pantalon, j'ai plus de hache. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors ici ça va être chaud parce qu'il va falloir que je trouve, hein, je vais me soigner aussi, alors que je retrouve ces fameuses éoliennes. Dans le sens où je ne sais pas du tout où elles sont. Je vais faire une sauvegarde rapide. Voilà. Et si je regarde au niveau de la map, l'île, elle n'est pas si petite que ça. Quoique, il y a quand même trois villes. Hein, donc, euh, va falloir que je me balade et essayer de trouver. En espérant ne pas mourir, les éoliennes, je pense qu'elles sont en dehors des villes. Hein. On a pu le voir sur les deux îles précédentes. Donc, il va falloir que je tourne et je vire. Ben, je vous retrouve dès que j'ai trouvé, ben, tout simplement, euh, les dernières éoliennes. Puisqu'il y avait Kobe, Skull et euh, l'autre île, je ne sais plus le nom. Euh, donc, euh, après, je pense qu'il va falloir retourner à Kobe pour euh, valider la quête au niveau de Stan. Et voir la nouvelle quête qu'il nous donnera. En espérant que ce ne soit pas une quête... Euh, encore d'aller-venu non-stop. Par contre, je pense qu'on va pas tarder à avoir l'hélico. Voilà, au niveau des quêtes, normalement. Donc, je vous dis à tout de suite, dès que j'ai trouvé les éoliennes. Alors, j'ai pas eu à aller très loin pour les trouver. Vous voilà, voyez, elles sont là-haut. Et si vous regardez sur la mini-boussole en bas, euh, là où il y a la petite grotte, euh, le bateau est là. Donc, j'ai pas eu à aller très loin. Donc, on va y aller. Je vais vous garder euh, le temps d'y aller. Attention moindre bruit et on va aller réparer les réparer des éoliennes là-haut il y en a deux donc deux sur chaque île donc par rapport à YouTube je pense que je suis la seule maintenant à être allée aussi loin dans le jeu beaucoup ont arrêté parce que le développeur, je vous l'avais dit, avait abandonné le jeu. Mais ça a été repris par un nouveau développeur. Donc, je suis la seule à être allée aussi loin. Euh, au niveau en solo, du moins. Donc, on va mettre 10 comme ça. 10 comme ça. 10 comme ça. Et 50 screws. Voilà. Et c'est ça là qui est à... Réparer donc 10, 10, 10 et 50 screws de stash. Ok. Alors, ce que je vais faire, euh, il va faire nuit dans le jeu. Ce que je vais faire, je vais aller vers la ville. Je vais looter un petit peu dans la ville, juste à côté là, hein, vraiment à côté. En plus, il y a, il y a un PNJ, donc euh, je vais pouvoir voir ce qu'il a à vendre. Je vais pas me faire toute la, euh, toutes les villes hein, qu'il y a sur la map, bien qu'on aurait besoin euh, de Mechanical Parts, etc. Mais euh, je crois que c'est. Je euh, ne sais plus quel PNJ est là. Peut-être fouiller cette petite ville. Je vais aller voir quel PNJ est là. Ah oui, je crois que c'est la... là où je peux acheter le sniper, si je ne dis pas de bêtises. Il me manque un bout, je ne sais plus quel c'est. Non Elle n'est pas là Non. Non. Si j'ai pas alerté. Euh... C'est là où il y a le PNJ qui vend les armes. Donc, on va regarder ce qu'elle a. Euh, le sniper, non, la cache, shotgun, euh, sniper. Euh, je vais lui acheter 1000. Je sais pas si c'est ça qui manquait, mais bon. Ça, je vais en avoir besoin. Euh, AK Sniper... Quitte à lui revendre après... 1000 Ah, c'est cher euh, Elle a pas de, de hache, hein, par contre. Normalement, j'ai tout pour faire le Snipe. Hein. Ok. Euh... Ouais, elle a pas... Euh... Ça, je peux lui vendre. Hein. Elle n'a pas du tout de hache. Hein. Ce qui est assez ennuyeux. J'aimerais bien me refaire un petit peu au niveau du, du stuff. On va tout prendre là. Donc je vais fouiller un petit peu la ville hein, parce qu'il fait nuit. Donc euh, vous savez dans le jeu c'est punitif. La nuit, c'est pas euh, super agréable. On n'y voit rien. Je ne peux pas dormir du fait que mon lit est à la plateforme là-bas. À moins d'y retourner. Mais bon. Ça, je vais prendre, mais ça je jette. Hein. Oh je, je, je vais prendre mon truc parce que je vais gaspiller toutes mes munitions. Hop, et ici, voilà. Les électriques partent. Par contre, il m'en faut. Le sel, je vais le prendre euh, parce qu'on sait jamais. Vous savez, on avait bien galéré pour avoir certaines boîtes. Et il suffit que pour que il nous demande encore une quête euh, à la noix. On va devoir. Euh... On va devoir ramener peut-être des choses que là, comme les petites boîtes à thé, etc. On ne sait jamais. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve. Moi, je vais fouiller la ville de mon côté. Euh, je vais essayer de trouver une hache ou de. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que vous voyez mon t-shirt, il est HS en fibre, donc je n'ai plus de, de protection. J'ai remis le pantalon, mais je n'ai plus trop de protection. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller la ville de mon côté, histoire de récupérer euh, du loot, euh, comme les euh, Electric Parts ou autres, pour la base, pour les prochaines quêtes. Et je vous retrouve euh, pour la prochaine quête qui est The Stash. Donc, The Stash, c'est la cachette en français. Donc, on va regarder, on va en profiter vite fait, je vous retrouverai après. Euh, retourner et parler à Stan au coffee shop de Kobe Island donc il faut retourner voir Stash qui va nous parler d'une cachette The Stash en anglais c'est une cachette en français donc euh, je vais fouiller comme je vous dis la ville et puis on se retrouve carrément à Kobe on reviendra à Kobe, quoique quoi que, quoi que. Euh, je ne sais pas si je ne vais pas faire un petit détour par ma base parce que je n'ai plus de lit à moins que j'en ai un dans le bateau et euh, je ne sais pas si je peux en faire un si je peux faire un lit donc on va le faire pour Koby, ça sera fait parce qu'il va falloir que je repose un lit à kobe Island pour aller parler à Stan. Ça me fait de la place ici pour pouvoir loot. Donc, je vais faire ça, juste cette petite ville au niveau d'ici, là, cette petite, euh, ici, là. Je reprendrai le bateau, je retourne à kobe et je vous retrouve là. Ça aurait été une quête euh, assez longue, hein, quand même, puis, il y avait trois, trois îles à faire. Et euh, ben, pas mal de bateaux et les trajets en bateau sont assez longs. Donc, je vous retrouve tout de suite, quand on sera à Kobe. À tout de suite. On se retrouve donc à Kobe Island. On va retrouver... Euh, on va aller parler à nouveau à Stan. Pour voir qu'est-ce que c'est cette histoire de cachette. Alors, normalement, ne devrait pas y avoir grand monde. Parce que j'avais... Quand j'ai fait le tour de Kobe au début pour chercher les éoliennes, je pense que j'ai tué tout le monde. Alors, à moins que se un petit peu. Ce qui est possible, mais... Euh... Je doute un peu parce que ça met un petit peu de temps à repop quand on vide les villes, etc. Faut-il que je me rappelle Je crois qu'il est là, dans le, dans le bar. Voilà, Stan. Je suis allée réparer tes éoliennes. Mais il faudra mettre le nom correct. Ok, nous avons rempli la quête avec succès. Stan nous dit « Salut, j'ai euh, reçu euh, par un vieil ami euh, mineur, qui travaille la mine, euh, de la milice qu'il y aurait un stock abandonné euh, au niveau d'un bâtiment industriel à Frozen Island. Donc l'île enneigée. Oh, youpla boum euh, c'est pourquoi je voulais te parler. Euh, il va falloir évidemment qu'on aille récupérer tout ça. Et il va falloir qu'on cherche où se trouve ça. Donc, c'est sur, euh, sur l'île enneigée. Eh bien, ça promet parce qu'on n'a pas de lieu. On nous donne juste une petite info, une, une, une zone industrielle abandonnée. Rappelez-vous sur la... la, la la, sur Frozen Island sur l'île enneigée il y a un espèce de bunker où il faut une carte pour y rentrer euh, je ne sais pas trop ce qu'il va falloir faire mais euh, on verra ça de toute façon dans le prochain épisode et il nous dit gardez vos yeux grands ouverts il est probable euh, que les gardes euh, bah, le défendent alors peut-être que là on n'aura plus besoin de la carte, la, la, la, la carte pour pouvoir rentrer dans ce fameux bunker fermé je ne sais pas il va falloir trouver cinq caisses et, cinq, et trois coffres forts. Voilà. Les crates sont des coffres, enfin des, des caisses. Et euh, safe, c'est les coffres forts. Ibessa promet. Donc, ce que je vais faire, moi, en tout cas, de mon côté, si on regarde au niveau de la map, de la quête, pour trouver et looter donc, euh, des coffres et des euh, coffres forts militaires, euh, abandonné dans une euh, dans un bâtiment industriel de frozen island euh, il faudra faire attention à nous car les gardes tournent autour pour protéger effectivement tout cela mais ce que je vais faire de mon côté je vais revenir tranquillement à ma base j'ai douté quand même pas mal de choses dans le bateau je vais ranger tout ça et puis on se retrouvera, donc là j'ai rien à craft, hein, il faudra juste que j'aille, à... alléluia on dira. Euh, j'ai juste, tiens il y a une PNJ là, je vais me la faire au passage, je hein. sais jamais. Je pensais qu'on aurait l'hélico, mais non, okay. tu kills personne. Et euh, je pensais qu'on allait avoir l'hélico, mais non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas, et pour l'hélico, un peu en milieu de la route, j'ai raison de faire ça. Euh, au niveau euh, de l'hélico, euh, tac tac tac tac tac tac tac. Alors si je veux l'hélicoptère, il me faut les, les, les, les ailes. Je sais pas comment on appelle ça, les rotors là ils mettent. Euh, faut que je mette le point dans le skin, mais ça c'est pas gênant. Il faut acheter le moteur de l'hélicoptère, il faut acheter euh, le bâtiment de l'hélicoptère, il faut beaucoup de glace, donc c'est pour ça que j'ai commencé à en faire un stock. Et les, et les rotors hélicoptères, peut-être qu'au niveau de, euh, si je mets la map, peut-être qu'au niveau de, euh, ici la c'est Island, c'est mécanique, peut-être que mécanique il a tout, mais je crois que ça vaut super cher l'hélicoptère, il va falloir vendre énormément de choses, donc ce que je fais, ben je vous laisse là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Euh, bon, ça a été deux quêtes succinctes, là, 25, 26, et puis deux ou trois quêtes précédentes, un peu, euh, ouais, chiantes, je dirais, qui t'a heurté un petit peu, mais bon, voilà. Euh, on ne peut pas dire le contraire, ça a été assez, assez chiant à faire, il n'y a pas d'autres mots. Donc là, on repart sur des quêtes un petit peu plus, euh, je dirais, fight, voilà. Donc, euh, j'ai posé le lit pour rien, j'aurais très bien pu l'économiser, mais par sécurité. Je l'avais reposé, donc je vais le supprimer. Donc de mon côté, ben écoutez, euh, je, me, je me retourne tranquillement à ma petite base. Et puis on se retrouve très prochainement. Donc ce sera l'épisode numéro 27. On se retrouvera directement euh, sur l'île de Frozen. C'est-à-dire ici. Là, Frozen Island. Si je bouge. Mais vous l'avez vu plusieurs fois, c'est là où on trouve euh, l'aluminium euh, l'aluminium le, et les diamants. Donc euh, ben là, vous rappelez-vous, moi j'ai mis euh, une base entre les deux grottes parce qu'il y fait froid. Euh, donc il faut y aller avec beaucoup de soins sur soi. Euh, mais en général, on s'en sent bien. Mais il faut quand même avoir pas mal de soins sur soi pour pouvoir résister sur cette île au niveau du froid et mettre effectivement. Les manteaux, euh, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. Mais je vous mettrai, je vous mets tout le let's play à la fin comme d'habitude. Car ça fait plus d'un an qu'on y est dessus quand même. Et il euh, y a sacrément des choses à faire. Et on est loin d'avoir fini apparemment. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de sous -sous. On se retrouve pour l'épisode 27 bientôt. Et on se retrouvera directement sur l'île de Frozen Island. Allez, bye bye